Selon la journée 6 octobre 2021, côté le juge Gary Aurélien de convoqué Martine Moïse, l'épouse du président Jovenel Moïse, pour être capable de répondre avec quelques questions sur l'assassinat Jovenel Moïse qui s'est fait le 7 juillet dernier. En pile, le partisan de l'ancien président Jovenel Moïse était rassemblé devant Pâques et à côté de l'arrivée de Martine Moïse. Lorsque Martine Moïse est arrivé, en pile, monde est sorti pour être envahi, pour être capable de crier « En pile, bruit, la rate tout l'arrivée, l'arrivée, l'arrivée, en plus, le soutient le Martin Maurice Tellard, ancien collaborateur de Jourdien de comme jean eus Nader, ancien ministre des Travaux Publics, Rosemont Pradel, député profane, Maghavé Habitant. s'est rassemblé pour faire quelques déclarations à la presse, en date donné deux novembre. la date. « Je rappelle là, je rappelle. Tégé, nous t'appelons. Certainement, nous a le traitement de fondation de Jean Abel, à Porte-de-Père qui est 45 km, je rappelle. » Et nous avons commencé moi nous. Nous avons C'est pas nous. Nous C'est pas. nous. nous. nous. chien qui et donc, mais je veux dire, la matinée, je me me supporter, même si je vais me supporter, supporter n'importe quelle femme qui est à victime, qui est la victime. C'est le contexte à la matinée. Et je veux dire, je pense que nous vivons dans le paquet et en tant que vice-delegué de l'arrondissement de l'Obrince, pour nous voter la main forte avec Martine Moïse, pour nous dire que ça va faire de peur. peur. Faut qu'il connaît qui s'allie. Et je dis nous-mêmes, la population, nous prenons la rue, hein, pour nous dire qu'il y une bonne justice qui est établie. Si il y une justice, tout bon vrai, je dis à vous faire appel avec Mme Mathieu Moïse pour venir répondre à une question, c'est bien. Et nous avons demandé pour PM Ariel Henry, faire même là tout pour venir répondre à une question à la justice, parce qu'il y a un index quand ça qui passait dans le monde président de la République. C'est que Mme vice de l'arrondissement de Gauprins, est là maintenant pour nous supporter et premier dame, pour nous dire première dame, ne pas prendre une intimidation, pas prendre une provocation. Pas prendre un rien, un rien, soi-disant, mon a fait là. Nous connaissons les gars méchants. Nous connaissons, soi-disant, après au fin sacrifier Maril, peut-être, le dernier yé, doit se même. Mais je dis, arrêtez soudé avec nous, était soudé avec nous, arrêtez pour la population qui est avec et qui fait fait ensemble avec nous. Pendant 10 ans, Martin Moïse, je suis tellement excité, il était pris en garde, un ancien militant, et qui était l'amiteur, qui a dit quelques paroles qui partent. fait au content, il était bé, M. Ambakou, en regardant quelques images, ça a passé. multim Il y a un autre militant qui était contre Jovenel Moïse qui était là également pour faire passer quelques messages par eux. Mais M. Sao, c'est chance que n'y ait pas de temps par eux pour passer en bas à la grappe. qui a essayé de demander justice pour l'autre monde tout en dehors de Jovenel Moïse il a justice pour Mais par contre, est-ce que Jovenel c'est d'accord la justice pour tout le monde qui est massacré dans le populaire, pour tout le monde qui est Voilà. Technologiquement en Technologiquement, nous sommes en retard. Nous sommes pas capables de parler de minutes. Nous prenons combien de temps Nous de temps On pas, de ne je ne sais pas, je ne je ne sais pas, je ne je ne pas, je le je ne sais pas, je ne je je je je je je je je je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 Appelé ici incident grave, arrivé et pendant que Martin Moïse était en il n'a pas sorti. pour capable dit que. Et il était trop temps pour le capable de sortir. Et puis, l'élab sorti, qu'on y a là, et agent de sécurité de Martin Moïse, était très excité parce que il était tellement débordé, il avez besoin d'envoyer le passage de Martin Moïse, tu pas le passé, hein? Donc, monsieur, suis très excité à regarder quelques images qui sont passées. I right Okay. you yes, yes, yes, okay. okay. No that, man. Stay right there. stay right there, stay right there. Go fucking They don't Go, Okay. <muches> Aussi même Thierry qui était devant Bonne également, qui a passé devant Côte-Ga, tu pas quelques coups, non mais un agent de sécurité et de Martin Moïse, un blanc qui était là et qui t'a fait un passage pour lui-même. Nous avons ça passé, mais Thioui prend deux baffes quand même, Non mais agent de sécurité. Martine Maurice était passé presque 3 heures, 3 heures, 30 et demie devant le juge pour répondre aux questions. Bien que Mouniot était impatient présent, mais lorsqu'il est sorti, il a fait quelques déclarations à la presse, à l'autre des salêtes. Le -Di. cabinet d'instruction, côté répondre à une question au juge là, pour nous regarder comment l'enquête sur la mort du président Jovenel a avancé. Je réponds à toutes les questions qui ont été posées pendant à peu près 3 heures, 30 et demie, quatre heures de temps, qui étaient un petit peu moins que 80 questions. Et toutes questions, ça va te répondre. Et euh, tout le monde connaît que le président Jovenel, c'est un président qui est institutionnel. Il y a un renforcement institutionnel. Donc c'est peut-être ça m'a encouragé. Tout le monde qui a des questions pour venir répondre. Tout le monde qui a des informations, participez à l'enquête là, s'il vous plaît. Pour voir comment nous sommes capables d'avancer et comment nous sommes capables de jouer le qui nous fait ça. Si, si quelqu'un a des informations de qui a un mandat d'amener, un avis de recherche, derrière, ou y a des informations. Partagez-les pour que si nous a des informations devant le juge. Et que l'enquête que tu faite, pendant l'enquête que tu faite, il a déterminé si quelqu'un est innocent, que le coupable a pour nous pour arriver à une conclusion. Donc, nous-mêmes, tout ça, nous voulons, tout ça, nous pas besoin de justice. Tout le monde dit que dans le pays, nous n'avons pas besoin de justice. Mais même si je suis dit homme, c'est là que je commence à chercher la justice. C'est là que je commence et c'est là que je m'a Je vais demander la justice, ni matin, demandé la midi, demandé la soirée jusqu'à ce que je ne parce que je ne pas camper, tout autant que je ne pas de justice pour les agents. une partie civile. Pourquoi confirmer ça pour nous, madame Oui. Je suis obligé de m'être une partie civile parce que... Enquête-là, je voulais pour l'avancer et je voulais que l'enquête-là aboutisse. <rires> si Si j y j y a, je jouais à RELM, autant de fois que le C'est autant de fois que j'ai participation pour Marim Kav. <cười> est-ce que vous pouvez collaborer dans votre dossier ou tout Quel que soit le dossier que qui est-ce pour vous voulez me reprocher je peux pas Donc, quel que soit la question à poser, ma posez, je vais répondre à la question, pour enquête que abouti, et que est-ce que vous avez une vérité pour vous protéger comme candidat dans la prochaine élection. Là, c'est justice que président. Je demande le matin, je demande la midi, je demande la soirée. Justice pour le président Jovenel Moïse. Je ne peux pas dire que vous bonne pente, parce que c'est à peine les vous avez commencé, vous encore plus de monde pour vous il y a tout le monde qui a envie de rechercher des gens qui peuvent si, venir okay. bon, ah, pour répondre ça nous capable de dire Bon, là, c'était comme c'est c'était la première fois que je participais à nos Donc, que c'était bien... Martine, question. question. Je Je parce que c'est pas ton bagage que as souhaité que personne, en, même personne que même pire ennemi, ne t'a souhaité que le Il y a monde qui 26 ans de vie comme une 25 ans de mariage. En janvier, ou fête 25e année, En juillet, il tuille. 26 juin, ou fête anniversaire, 7 juillet, il tuille. Donc je ne t'a souhaité ça. En résumé, son bombard que Martine Maurice sortit les États-Unis pour rentrer à l'Haïti. Pour le capable, parce qu'il voulait que justice faite sur la mort de marie Et puis son principe aussi pour être capable de joindre justice pour le président Jovenel Moïse, pour ça, pas avoir une, une habitude pour être capable de tuer n'importe qui président qui n'est pas content avec ça que a fait. En attendant, nous allons nous chiter dans suite pour nous dire qu'il y un autre événement à Cap-Bavin, qui vient au passé. Est-ce que Mathilde Moïse a pu une justice qu'il réclame vraiment? L'avenir nous dira le reste.